Alors. Salut Vanessa Salut Comment ah, tu je... vas ben Ça va, merci Bon, du coup, euh, ben là c'était pour te poser quelques questions, on sort d'un accompagnement, on a terminé l'accompagnement Identité Gagnante. Oui. Déjà, une première question, comment tu nous as connus euh, Grâce à une publicité Facebook, je crois, euh, Facebook ou okay. Instagram, ouais. Ok, c'était quoi cette pub C'était toi euh... Semble qui devait dire, tu parlais de. De quoi est-ce que tu disais Tu parlais de. D'un webinaire, à, sûrement. D'un webinaire. Sûr, voilà, okay. tu parlais d'un webinaire. mais Après, de quel était le sujet du webinaire Je ne me souviens plus. Ok. Et du coup, tu as vu le webinaire Et du coup, j'ai vu le webinaire en entier. Qu'est-ce euh, qui t'a convaincue de venir Et ce qui m'a convaincue de venir, c'était que tu étais justement euh, toi-même, euh, tu semblais complètement convaincue. De, de la méthode, euh, et moi, à ce moment-là, je cherchais vraiment quelque chose pour pouvoir accompagner euh, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, euh, et j'avais besoin justement de résultats, euh, et je trouvais que justement, les outils que j'avais jusqu'à maintenant n'apportaient pas, euh, pas suffisamment de résultats, et là, en fait, c'est ce que je recherchais, et donc c'est ce que je, je trouvais chez toi. Ok, et du coup, tu, tu faisais quoi exactement avant de rentrer dans le programme Avant de ça, en fait, j'accompagnais les personnes avec des outils comme l'hypnose et la PNL, Okay. Euh, voilà. Et tu n'avais pas ce... Qu'est-ce qui te manquait, du coup Ce qui me manquait, c'était des vrais résultats. C'était des vrais résultats, c'est-à-dire, du coup, je n'avais pas de, forcément de grandes transformations. Il euh, n'y avait pas le... J'ai envie de dire le switch qui, qui, était, euh, qui était nécessaire. Euh, ouais, était y avait, euh, oui, c'était ça. Oui, ça modifiait des petites choses, mais ce n'était pas euh, extraordinaire, en fait. Ça ne transformait pas la vie des gens. Clairement okay. pas. Donc juste pour rappel, toi, tu as fait d'abord Identité Gagnante et tu as basculé après sur Technicien Dépolarisateur. Oui. Les effets sur toi d'identité Gagnante Eh bien, les effets, c'est que ben, la confiance en moi, euh, aujourd'hui, euh, je, je peux l'affirmer, j'ai confiance en moi, ce qui n'était vraiment pas le cas. Euh, notamment, en fait, je, je peux même dire, justement, par rapport à une cliente que j'avais hier, euh, eh ben en fait, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais confiance en moi, mais au point que je me disais, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai confiance en moi Comme s'il y avait deux personnes en moi, c'est-à-dire une vieille Vanessa et une ancienne Vanessa, et que l'ancienne Vanessa disait, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Donc voilà, c'est donc voilà, vraiment ça. La confiance en moi qui est tellement intégrée naturellement que finalement, je me demande si, comment elle arrivait là. Ok. Et ça, tu le lis ouais. vraiment à la dépolarisation, au travail qu'on a fait ensemble Oui, clairement. C'est évident. Euh, oui Oui, oui, oui, oui, oui évident. Ok, et du coup, tu as, as, as commencé avec des pots, tu en es quasi aux trois quarts, non Peut-être pas la moitié Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, euh, j'ai envie de te dire les, les trois cinquièmes. Ok, trois cinquièmes, ok. Et du coup, tu, tu l'utilises avec des clients déjà Oui, oui, oui, j'ai commencé à l'utiliser avec des clients. Et, euh, et pareil, bah, du coup, on voit vraiment, ça, en fait, c'est vraiment ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je, je, je témoigne aujourd'hui, euh, c'est le fait que, bah, justement, je le confirme que c'est vraiment une méthode qui amène une transformation chez les gens et hyper naturellement euh, chez les personnes, en fait. Tout le monde, me, enfin, chaque personne me le dit à chaque fois en me disant, mais c'est fou, euh, comme les choses s'installent naturellement. Avant, je faisais comme ça, maintenant, je fais comme ça. Et c'est naturel et, euh, et j'adore ma vie. <rire> et j'adore comment ça se passe. Donc, euh, voilà, les gens sont vraiment très contents. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner sont vraiment très contents. Ok, si tu avais euh, quelqu'un qui dit oui, j'ai vu l'académie, la formation, que ce soit identité gagnante ou technicien dépolarisateur, mm -hmm. mais bon, trop, euh, bizarre, je sais pas trop, ils ont l'air bizarres, je sais pas, tu leur dirais quoi euh, Alors, déjà, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est parce que moi, c'est le, le petit frein que j'avais, enfin, petit frein, si je puis dire. Euh, C'est-à-dire la petite euh, interrogation que j'ai eue, c'était par rapport au fait que ce soit adressé au départ aux sportifs. Alors même si Maintenu aujourd'hui peut faire penser à autre chose, euh, au départ, moi, je ne suis pas du tout euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, je m'étais interrogée, est-ce que vraiment euh, ça me parle ou pas C'est surtout pour les sportifs de haut niveau. Donc, genre, je confirme que déjà, ce n'est pas parce que vous êtes sportif que vous êtes... Au... Enfin, pour les sportifs, c'est super, mais ce n'est pas que pour les sportifs. Euh, donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je dirais Eh ben, c'est j'ai envie de dire, ben, vraiment, lancez-vous parce que euh, c'est vraiment top. Euh, c'est vraiment top. Vous aurez la transformation que vous attendez vraiment. Moi, je sais que pour avoir fait de nombreuses choses avant, je ne dis pas, ça m'a fait avancer, oui, d'une certaine façon. Mais là, comme on le disait il y a, pas très, euh, il y a quelques minutes, euh, en quatre mois seulement, j'ai vraiment vu une vraie transformation dans ma vie. Et euh, je, je doute que j'aurais pu l'avoir avec autre chose. OK. cool. merci. Euh, ouais. Que te dire d'autre et eh ben, bonne route dans ta formation Tech Depot pour les deux cinquièmes qui Merci et, euh, et merci du témoignage Vanessa et puis de toute façon, on se tient bien sûr au courant. Allez, bien sûr. Un grand plaisir. Salut.